Les algonquins sont nomades, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'habitation fixe. En été, ils forment de grands groupes et s'établissent près d'une rivière ou d'un lac. Ils passent tout l'été au même endroit et se nourrissent de poissons qu'ils pêchent. L'hiver, lorsque les lacs et les rivières sont jolis, ils se déplacent et vont s'établir dans la forêt. À cette époque de l'année, les algonquins chassent le petit et le gros gibier. Il est plus facile pour eux de chasser le gros gibier comme l'orignal parce qu'il se déplace lentement dans la neige épaisse. Les algonquins se nourrissent surtout de viande. En hiver, ils se dispersent en petites bandes pour ne pas chasser sur le territoire des autres bandes. Dès qu'il n'y a plus de gibier à un endroit, ils se déplacent vers un endroit où la chasse est meilleure. Dans un même hiver, les algonquins déplacent plusieurs fois leur encampement et ne reste pas plus de 15 ou 20 jours au même endroit.